Yeah. Yeah. Peu de retours mais des encouragements Je charbonne comme un porc, combien de temps J'ai du talent, je sais, j'ai du talent Je sais faire des prods, pas faire de l'argent Je sais faire du montage, ça prend du temps Ça prend du temps et personne ne regarde C'est déprimant percé, faut pas que je tarde J'adore Youtube donc moi je m'y attarde Minecraft est de nouveau à la mode Mais moi je rentre pas dans les codes Les putaclic ne sont pas pour moi les 300 vues, on les gardera Les 300 vues, on les respecte Mais on aimerait toujours faire plus Avoir un peu d'argent pour pouvoir vivre Je suis pas bénévole et j'veux pas la vie de luxe J'oublie les anniversaires de mes proches J'ai pas les mains dans les poches Mais sous les yeux j'ai des poches Je bosse, je bosse mais j'ai rien dans les poches J'oublie les anniversaires de mes proches J'ai pas les mains dans les poches sous les yeux, j'ai des poches. Je bosse, je bosse, mais j'ai rien dans les poches. Yeah. Tu fais des millions de vues, moi j'en fais 300. Vas-y profite, t'es connu, t'es pas intéressant. Combien de vidéos sous estimées? Combien de milliers de vues pour des trucs où je me suis pas foulé?